Alors les gars on se retrouve pour le 11ème jour de Winterfest aujourd'hui on va découvrir la récompense du jour Juste avant de commencer les gars n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît Si cette série vous plaît je veux dire N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, que ce soit concept ou vidéo en réaction. Les gars, je tiens à vous dire que je me suis donné le défi. Si on réussit à atteindre 500 abonnés, je vais réaliser un gage proposé par ma communauté. Alors, si vous voulez me faire faire un gage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge. Du coup, c'est parti. Ok. Du coup, on est arrivé. Euh, on va. Qu'est-ce qu'on. Est-ce qu'il y a la pizza ou pas Ah là voilà Là voilà la pizza pour ceux qui voudraient le savoir pour le 11e jour elle est là la pizza. Et on a 16 000 XP. C'est à dire 26 000 XP gratuits. Du coup, euh, en vrai, ici je pense qu'il n'y a plus de cadeaux. il hein. n'y oh, a plus de cadeaux. Ouais. Du coup, on va ouvrir vrai bah, mon dernier cadeau. Hein. Ah non c'est pas lui, merde, il reste encore lui. Mais je peux pas l'ouvrir lui alors... Euh, J'ai une excuse, lui je peux pas l'ouvrir alors... Euh, voilà, je peux pas l'ouvrir. Ouais, voilà. rip a Ah, t e r o s Musique... Euh, comment ça s'appelle hein Doomslayer Doom Slayer. Ok. Allez, hop. Ou peut-être que j'ai oublié, Ou peut oublié de prendre euh, une dernière fois. Ok, bah une double pizza. Super, hein. ça. Ok, bref. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à revenir demain pour le jour d'où je compte sur vous.